enchaîner avec la prochaine conférence. Euh, le conférencier qui va vous parler, son premier commit sur Symfony date de décembre 2013. Depuis, il est devenu membre de la core team de Symfony. Il a écrit un petit composant pas très utilisé qui s'appelle HTTP Client. Euh, C'est un excellent accompagnateur pour tous les nouveaux contributeurs open source sur Symfony. J'en sais quelque chose, il m'a beaucoup aidé l'année dernière, donc merci à lui et aujourd'hui, il va vous parler de Symfony 6 et du futur du framework. Donc, je vous demande d'accueillir de chaleureusement, Nicolas Grecas. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler Symfony, Symfony 6. Euh, J'ai trouvé cette image hier avec Jean-Claude Van Damme. Je me suis dit que c'était parfait pour illustrer la puissance, avec euh, d'un côté la stabilité et l'innovation. C'est le grand écart que Symfony... Euh, essaye de faire en permanence, tout le temps, avec. et je vais vous expliquer ce que ça veut dire euh, dans cette conférence. Euh, Symfony, c'est un des frameworks les plus actifs sur Internet. Ça, c'est une étude de 2019. Je n'ai pas trouvé la version actualisée euh, plus récente, mais je pense que ça illustre quand même que Symfony, le projet, est organisé pour accepter des nouveaux contributeurs ou des contributeurs de façon générale à un grand volume comparé aux autres. On est dans les mêmes ordres de grandeur et en plus on arrive à être sur celui-ci, en tout cas cette année-là, euh, en tête. C'est énormément de process, énormément de remise en question permanente pour accepter le changement. C'est compliqué d'accepter le changement, je crois qu'on le sait tous. Et symphonie change en permanence. Et donc pour ça, il euh, faut des process. Je vais vous en parler un petit peu et puis je vais aussi vous, vous donner quelques euh, nouveautés, parce que je crois qu'on aime tous ça aussi dans, ce, dans ces conférences. Euh, Symfony, ça n'est pas que le repository Symfony, même si c'est là-dessus que je vais me concentrer dans la suite. Je voudrais rappeler que Symfony, c'est un projet, et que dans ce projet-là, il y a Symfony, mais il y a aussi Twig, il y a aussi la documentation, il y a aussi Flex, il y a aussi les contrats, il y a aussi Webpack encore. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai dans ma liste Des polyphiles. Il y a Panther, il euh, y a Mercure. Voilà, tout ça, c'est des projets euh, maintenus par un groupe de gens, de personnes, qui euh, se rassemblent là, sur cette organisation, parce que, encore une fois, les process permettent euh, de contribuer et de publier avec un impact euh, intéressant. Euh, à droite, vous avez la courbe, le nombre de commits au cours du temps, depuis euh, 2012. On voit que, bah, okay, ça aussi énormément au cours de l'année, mais grosso modo, ça monte. On arrive à garder euh, la, la contribution dans le temps. J'ai vu ça hier, c'est quelqu'un en fait, qui a tweeté ça euh, hier en réponse à un tweet que j'ai fait, parce qu'il a un outil qui génère ces graphes-là. J'étais assez surpris de voir ça. Ce n'est pas donné, en fait. C'est un beau cadeau que la communauté se fait à elle-même aussi, mais fait au projet, en tout cas. Euh, Symfony slash Symfony. Je vais me concentrer cette fois-ci sur le projet principal euh, du projet Symfony, dans son ensemble, qui est ce repository. symphonie slash Symfony. Euh, si vous n'avez jamais contribué à Symfony ou si vous ne savez pas comment on est organisé, le point essentiel structurel, ou structurant plutôt, de notre organisation, c'est un split automatique des sous-dossiers. Il y a Symfony, Symfony, c'est un repository Git, c'est là que toutes les pull requests, toutes les modifications sont faites. Et ensuite, les sous-dossiers sont découpés en autant de repositories Git indépendants avec l'historique complet, mais qui concerne que le dossier d'un composant. Donc, il y en a plus de 90 aujourd'hui, on en rajoute à chaque fois qu'on rajoute un nouveau composant dans Symfony. Ça permet de faire des changements en masse. Au lieu de patcher 90 librairies indépendamment quand on veut changer le code style, ben on fait une grosse pull request qui touche tout le monde et voilà, c'est grâce à ça qu'on a aussi une capacité de changement assez grande. Alors Symfony aussi, c'est quelque chose, c'est un projet qui est organisé pour être publié à des dates fixes. Des dates fixes, ça veut dire que tous les 6 mois on publie une version avec des nouvelles features, des nouvelles dépréciations. Euh, tous les mois, on publie des bugs fixes. Ce n'est pas sur ce schéma, mais tous les mois, on publie des bugs fixes. Et puis, tous les deux ans, on publie une nouvelle version majeure. On en est à la euh, troisième ou quatrième itération de ce process. Ça marche super bien. Donc aujourd'hui, on en est là. On a une branche LTS qui est maintenue, la 4.4, qui est apparue il y a presque deux ans, et qui va être maintenue encore pendant plus d'un an, et encore plus pour la sécurité, la partie en jaune. La 5.3, c'est la version que je vous recommande d'utiliser, c'est la version stable actuelle. Et puis, en préparation, on a deux branches, la version 6.0 et la version 5.4, qui sera la prochaine LTS. Et les deux seront publiées le même jour, fin novembre. Alors, comment on fait pour euh, gérer quatre branches en parallèle Ce qu'on fait, c'est qu'on accepte euh, les bugs fixes dans la, dans la branche la plus basse, 4.4 par exemple. On accepte les nouvelles features dans la branche la plus haute, euh, qui n'est pas encore publié, donc c'est 5-4 en l'occurrence. Et ensuite, on s'amuse, je dis « on », c'est l'accord team, on s'amuse à merger les branches, les unes dans les autres, régulièrement, quand on a le temps, quand on a envie, quand on pense que c'est le bon moment de le faire aussi, parce que si on attend trop, vous imaginez bien qu'il y a des conflits de merge qui vont apparaître, parce que le code n'est pas le même entre la 4-4, la 5-3, la 5-4. Et voilà. Et donc, on fait ça régulièrement, ça donne ça euh, en visuel. Et grâce à ça, le bug que vous avez, vous, en 5.3, vous allez le contribuer en 4.4, mais il va revenir en 5.3, évidemment, le patch, éventuellement, adapté en fonction de la version de PHP, s'il y a un changement, ce genre de choses. Alors, je vous parle des conflits. Euh, en voilà un. En voilà un que j'ai résolu hier. Euh, j'ai mergé un fichier, là, c'est au niveau de la, de la console, dans le composant console. Ici, vous voyez, je merge un fichier de la 5.4 à la 6.0. Et en haut, c'est la ligne en 6.0, et en bas, c'est la ligne c'est le bloc en 5.4 qui conflict avec la ligne là-haut. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans Vous voyez qu'on a certainement modifié la méthode qui s'appelle progressiterate. Je ne peux pas vous dire comment, mais on l'a certainement modifiée. Et puis par ailleurs, à cet endroit-là dans le fichier, il y a une autre modification qui est que, vous voyez, le hat return en bas est devenu un type réel en 6.0. Ça, vous comprenez que du coup, on est passé en PHP 8 en 6.0. Et ces conflits-là, on va se les cogner pendant trois ans. Parce que pendant trois ans, on va merger la 5.4, qu'on va maintenir pendant trois ans dans la 6-0 puis la 6-1 puis la 6-2 puis la 6-3, etc. Donc c'est vraiment un travail de l'ombre euh, qui est nécessaire et vous verrez si vous avez déjà contribué dans la c'est un souci qu'on a en permanence d'essayer de minimiser les conflits entre branches. Donc on va vous demander de faire des changements euh, ou, ou pas de, de ne pas faire des changements cosmétiques qui ne seraient générateurs que de travail supplémentaire tous les week-ends ou tous les, toutes les semaines de ce style-là, c'est facile à résoudre. Celui-ci est facile. Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus compliqués. Euh, Symfony, c'est aussi un projet qui est organisé pour la migration continue. La migration continue, évidemment, au sein d'une même version mineure, donc Symfony 5, euh, et aussi à la migration au sein d'une... Enfin, pas au sein, mais euh, à travers la barrière de la version majeure. Pour ça, on a deux process, deux grandes promesses, on va dire, où euh, ouais. donc la backward compatibility promise vous en avez sûrement entendu parler je vais revenir dessus, et puis l'autre que moi j'appelle le continuous upgrade path le backward compatibility promise ça couvre ce qui se passe pendant une mineure et le continuous upgrade path ça couvre ce qui se passe d'une majeure à une autre au sein d'une même version mineure, la promesse et l'organisation c'est vous pouvez mettre à jour la version de n'importe quel composant de Symfony Symfony 5 vous passez de 5.1 à 5.2, 5.2 à 5.3, 5.3 à 5.4, ça doit continuer à tourner. Point. En pratique, c'est juste éventi... enfin, évidemment du semantic versioning appliqué à PHP, on ne retire pas une méthode, on n'ajoute pas un argument, on ne retire pas une classe. Voilà, c'est ça la backward compatibility promise, détaillé. Il euh, n'y a rien de sorcier euh, là dedans. Ensuite, il y a le continuous bread pass. Là, ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, c'est pas formalisé, c'est pas du semantic versioning, parce que semantic versioning dit une version majeure à une autre, on peut tout casser. Mais c'est vrai qu'autorisé, on peut passer de symphonie 1 à symphonie 2, on a tout cassé, c'est plus du tout la même chose, évidemment. Euh, c'est pas ce qu'on fait. En symphonie, depuis la version 3, enfin même depuis la fin de la 2, 3, 4, 5, 6, euh, on a défini et on a décidé que les transitions devaient être le plus simples possible. Et pour ça, on oblige les contributeurs qui veulent supprimer quelque chose, à d'abord le déprécier. Voilà, donc ça, ça fait partie du travail des relecteurs et de la communauté, c'est de s'assurer que ces process-là, enfin cette contrainte-là, euh, est bien remplie à chaque pull request, à chaque changement. En 5.4, je vous en parlais un tout petit peu, on a déprécié du code, et en 5.3, en 5.2, etc., grâce à des appels à trigger deprecation, ou des annotations, ou, etc., et autant de stratégies qu'on veut pour annoncer une dépréciation. Ensuite, les contributeurs, on leur demande, ils sont obligés de faire, les, de faire à la fois euh, l'ajout de ces notices de dépréciation dans le code et la couche d'upgrade, la, la backward compatibility layer. Tout ça doit être fait dans la même pull request. Ça pourrait être deux étapes séparées en disant, bon, je m'en fiche, je, cache la, je casse la compat en 6.0 et puis on verra bien la couche de l'ABC layer en 5.4. Ça ne marche pas du tout comme ça. On dit aux contributeurs, tu reviens quand, euh, ou alors on va t'aider à plutôt, euh, mettre des dépréciations, mettre une couche de Backward Compatibility, et ça prend beaucoup de temps, souvent plus que la feature euh, cible. Voilà. Le principe général, c'est un principe que vous connaissez déjà, c'est un principe de migration continue qui existe dans tous les projets, c'est que si on change tout en même temps, on a des grandes chances de, de, de se planter en fait. Si vous avez un, une migration Big Bang, c'est la meilleure façon de ne jamais la faire, de toujours la repousser parce que c'est hyper dangereux. Et donc, euh, en pratique ça, se dit, ça se peut se formaliser avec ce principe c'est qu'on doit être capable de changer une chose à la fois indépendamment donc quand je dis une chose c'est que euh, vous devez être capable de mettre à jour un composant Symfony sans qu'en cascade on vous oblige aussi à changer la version de PHP et à changer 15 autres dépendances au passage donc Symfony est conçue pour que les dépendances soient le plus découplées possible en termes de contraintes extérieures donc version de PHP c'est autre chose que Symfony va vous permettre de changer sans changer la version de Symfony. On parle de migration indépendante. Avec Symfony, vous commencez en version 4.4 euh, qui supporte 7.1 et vous pouvez, avec la même application 5.4, fonctionner en PHP 8 et bientôt 8.1. Voilà. Ça, c'est parce qu'on considère que... Enfin, parce que ça crée justement ces chemins de migration euh, pépère. Continue. Alors... Symfony 6, quelques métriques, en 5 mois, les 5 derniers mois depuis la 5.3, qui est publiée fin mai, on a modifié environ 4000 fichiers, et ça totalise 51 000 additions et 71 000 suppressions. Donc il y a 20 000, de, 20 000 lignes de code qui ont disparu dans la branche 6. Ça, c'est la branche 6.0. En termes d'autres métriques, ça, ça, ça revient, Enfin, j'ai compté 978 pull requests en 5 mois. C'est énorme. Si vous comptez le nombre de jours par an, euh, on est à, je ne pas faire le calcul, mais à beaucoup de pull requests par jour. Tous les jours. <rire> euh, et ensuite, les pull requests, on les classe en trois catégories. Il y a une quatrième, c'est les, les problèmes de sécurité, mais on n'en a pas eu. Et puis sur les branches de dev, ça n'existe pas, en fait. Euh, on a. Moi, j'ai comptabilisé 205 features, j'ai comptabilisé 267 bugs corrigés, et j'ai compté 506 pull requests mineurs. Mineurs, c'est les pull requests dont on ne vous parle jamais. Vous voyez que c'est plus de la moitié du travail. Donc, euh, il se passe beaucoup de choses dans Symfony. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, un tout petit peu les mineurs, parce que c'est ce quasiment la seule chose intéressante qu'il y a dans, dans Symfony 6. Vous allez voir pourquoi. Alors, quand on a créé la branche Symfony 6, il y a 5 mois, donc la première chose qu'on a fait, cette pull request, ça a été de bumper... La version de PHP, donc Symfony 6, a PHP 8 minimum. Et ça, ça nous ouvre la possibilité de mieux utiliser les types. On peut utiliser les unions, on peut utiliser le mixte, on peut utiliser les types de retour. Donc Ça, c'est sympathique, on peut utiliser des attributs. Et on ne va pas s'en priver. Euh... Ensuite, on a rajouté une petite ligne dans le README pour mentionner les sponsors. Je reviendrai sur ça euh, tout à l'heure. Et puis, on a aussi bumpé les dépendances, les dépendances croisées des composants. On a dit à tous les composants, à partir de maintenant, tu n'es compatible, en version 6, qu'avec un composant 5.4 ou 6, euh, points étoiles. Donc ça, ça consiste, vous savez, les composants Symfony, il y a Symfony, Symfony, c'est un projet, j'en ai parlé au tout début, mais chaque composant peut être considéré comme un projet indépendant. Et donc projet indépendant veut aussi dire dépendance, découplé. Il n'y a pas de couplage fort entre les composants Symfony. Et donc, ça, ça, ça se matérialise par le fait qu'un composant 6.0 reste compatible avec ses dépendances si elles restent, si elles sont en 5.4. En général, on essaye de faire que c'est le cas, que ça reste comme ça, plutôt. Euh, de temps en temps, on ne va pas pouvoir, parce que de temps en temps, le BC-break que 6.0 nous permet de faire et qu'on va vouloir faire interdit d'utiliser telle autre dépendance en 5.4. Dans ce cas-là, on va changer. Mais en tout cas, le point de départ de la branche 6.0, c'est de dire... Tous les composants sont cross-compatibles, on peut croiser les versions dans les deux sens, un 5.4 avec un 6.0, un 6.0 avec un 5.4, et ça doit marcher. Autrement dit, on s'entraîne nous-mêmes à faire ce que vous allez faire plus tard, quand vous mettrez à jour euh, les dépendances. Et puis ensuite, c'est parti. Ensuite, on est parti pour cinq mois euh, de clean-up. Parce que c'est en gros ce qu'on a fait pendant 5 mois. Euh, ça, c'est un slide, c'est beaucoup de pull requests. Parce qu'il y a beaucoup de code qui a été déprécié, une pull request par composant minimum. Euh, mais ça, c'est chouette. Et c'est grâce à ça qu'on a retiré 21 000 lignes euh, de code. Au passage, Mailer va aussi partir à la poubelle dans pas longtemps. Maintenant, c'est SymfonyMailer qu'il faut utiliser. Donc au mois de novembre, Fabien a déjà annoncé euh, que ce sera fini. Ensuite, on a utilisé encore une fois euh, PHP 8. Euh, on a mis des unions partout. C'est-à-dire que partout, on avait des annotations at, param, et là, on a plusieurs types autorisés. Là, on a supprimé le dog block et on l'a mis en type. Super. C'est mineur, ça. Hein ça n'impacte pas du tout votre travail. C'est mineur. Ce n'est pas une nouvelle feature. Mais c'est quand même euh, la modernisation bienvenue. Ensuite, on a aussi rajouté des types sur les propriétés. On peut rajouter des, des types sur les propriétés. Donc, On l'a fait pour tout ce qui était privé, interne, au final. Quand c'est public, on ne peut pas rajouter un type parce que ça casserait la, la Backward Compatibility sans chemin de migration continue. Donc on ne le fait pas. Ou en tout cas, pas pendant 6.0. On a rajouté des types de retour. Donc on a transformé ces add return et on les a mis à la fin des fonctions quand on pouvait le faire. Et puis, c'est lié, on a autorisé les dépendances PSR étoile version 3. Les dépendances PSR étoile version 3, c'est les, les PSR qui rajoutent des types de retour. Et ça, c'est possible de le faire que en 6.0 parce que rajouter un type de retour, c'est un BC break. Donc BC break égale nouvelle version majeure égale Symfony 6. À propos des types de retours, comme on en rajoute dans Symfony 6 et que rajouter un type de retour, c'est une rupture de compatibilité, ça veut dire que bah, ça va casser vos applications si vous étendez des classes de Symfony ou si vous implémentez des interfaces de Symfony. Ça va être facile euh, de vous en prémunir. Et il suffit que vous rajoutiez des types de retours avant. Faites-le dans vos applications, rajoutez des types de retours, transformez ces à return et vous serez prêt à passer en Symfony 6. Il euh, y a un article de blog que je vous conseille de lire là-dessus. On a créé un outil euh, qui permet de patcher le code et de faire ces transformations que vous voyez en bas de façon automatisée sur, donc on a utilisé cet outil sur Symfony et c'est grâce à ça qu'on a pu faire 99 du boulot euh, voilà et je vous donne ce petit snippet, c'est pour juste pour vous dire que vous avez du taf à faire euh, ça pour les, ce, ce snippet c'est pour les applications on va dire, mais les librairies open source elles, elles ont des contraintes un peu plus complexes parce que casser la compatibilité elles vont y réfléchir à deux fois euh, lisez l'article de blog si c'est votre cas. Alors, dernier truc sur Symfony 6, on a changé, on a utilisé un attribut. Toutes les commandes dans Symfony maintenant sont, déclarent leur signature euh, grâce à un attribut, au lieu d'utiliser des propriétés statiques. Le Maker Bundle est mis à jour, ou va l'être, je ne sais plus, tiens, pour euh, faire la même chose, générer les commandes par défaut, et vous pouvez faire la migration si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est tout pour Symfony 6. Il n'y a que ça dans Symfony 6. Alors évidemment, en fait, moi je vais vous dire que Symphonie 6 a commencé quand on a publié la 5.1. Parce que la 5.0, c'était en fait la fin de la de Symphonie 4. C'était un Symphonie 4 propre. Symphonie 6, c'est un Symphonie 5 tout propre. Euh, et là maintenant, commence Symphonie 7 en fait. Là, à partir de maintenant, quand on va fermer ça, en décembre, quand on va commencer. Donc voilà, ce qui s'est passé euh, les deux dernières années, c'est euh, ce qui a fait et ce qui fait Symphonie 6. Donc, je ne vais pas passer en détail sur 5.1, 5.2, 5.3 j'en ai sélectionné quelques-uns euh, quelques-unes plutôt des nouvelles fonctionnalités donc il y a les nouveaux composants en particulier donc il y a un nouveau composant UID pour gérer les UID euh, on a un nouveau système qui gère la sécurité avec des guards plus euh, plus qui remplace complètement l'ancien système c'est beaucoup plus souple, flexible, extensible c'est plus facile de faire du two-factor authentication euh, c'est beaucoup mieux je ne vais pas faire, Enfin, il y, talk... y a des talks complets là-dessus euh, on a un nouveau composant rate limiter qui permet de, par exemple, limiter le nombre de tentatives de login. On a euh, une réorganisation du composant password hasher, ou plutôt du de tout ce qui est hashing de password qui a été isolé dans un composant indépendant. On a aussi la dépréciation de tout le système de session en tant que service. Les sessions existent toujours évidemment, mais il y, y avait un problème de design, euh, c'est que le, le, la session était un service. Or, on vous dit tous les jours et si ce n'est pas le cas, je vous le dis, que les services doivent être sans état. Et la session, par définition, c'est l'état d'une application HTTP. Donc, euh, c'est beaucoup mieux. On a trouvé une autre manière de faire avec des factories, ce genre de choses. Et ça va aussi nécessiter sûrement des changements de votre côté si vous utilisez la session directement. On a des translation providers qui permettent d'interfacer euh, ça c'est Mathieu qui l'a fait. <rire> qui permettent d'interfacer euh, l'état de traduction avec des services euh, SAS, pour communiquer avec les traducteurs, qui en ont rien à faire de modifier des fichiers XML pour déclarer les traductions, ce n'est pas leur outil de travail. Euh, je l'ai déjà mis celui-là. Voilà. Et la 5.4. La 5.4, c'est la version qui n'est pas publiée. La 5.4, focus sur la 5.4, c'est 780 pull requests, 145 features, 265 bugs, autant qu'en 6.0, parce qu'en fait, les bugs en 6.0, c'est juste les bugs qu'on a fixés ces cinq derniers mois depuis la 4.4 et 370 mineurs je ne vais pas m'attarder sur les mineurs cette fois mais c'est du code style et du clean up d'annotation rajouter des types en Symfony 6 nous a fait comprendre qu'il y avait des, des types qui n'étaient pas bien décrits et donc on les a re mieux décrits en 5.4 voilà, pour que ce soit euh, plus propre et plus aligné en fait, sur, ce que, sur le type réel de, euh, des composants ou des méthodes Alors, euh, Symfony 4.4 et toutes les versions après, dont la 5.4, euh, est prêt euh, pour euh, PHP 8.1. Voilà, donc ça marche. Il euh, y a deux façons de considérer euh, le support d'une nouvelle version de PHP. Il y en a une, c'est de dire qu'une application qui tourne aujourd'hui sur PHP 8 doit pouvoir continuer à tourner sur PHP 8.1. Ça, c'est ce qu'on fait quand on patch Symfony 4.4 et les branches d'après euh, pour le support de PHP 8.1. D'accord Donc, on a patché Symfony 4.4 pour permettre aux applications qui tournent déjà de continuer à tourner. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il y a des nouvelles fonctionnalités dans PHP 8.1. Par exemple, les énumérations. Et donc, les bah ben ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et supporter les enums, c'est en 5.4, par exemple, ou peut-être en 5.3, je ne sais plus. Mais disons qu'il y a des nouvelles fonctionnalités liées au langage qui viennent après. Alors, les composants euh, Rate Limiter, Runtime Translation ne sont plus expérimentaux. Ça, c'est une bonne chose. Il y a eu beaucoup de bridges qui ont été rajoutés. Je suis étonné. Euh, donc là, vous voyez la liste. Euh, push, SMS77, Telnix, MessageMedia, Mailjet, SMS, euh, SMSC.ru, donc des russes, etc. Euh, vous permettent maintenant, euh, enfin voilà, c'est des providers, et je crois que c'est les entreprises qui ont aussi pas mal contribué. Donc, donc il y a des développeurs dans chacun de ces chez chacun de ces prestataires, alors peut-être pas Amazon parce que je pense qu'ils contribuent pas forcément beaucoup, mais euh, voilà qui contribuent des nouveaux bridges pour envoyer des SMS ou des notifications sur leur système de chat. Alors quelques autres petites choses euh, que j'ai sélectionnées pour vous, il y en a on a dit 300, non 200 environ, il y en a beaucoup qui sont des choses très mineures. Ça va être intéressant quand vous en aurez besoin, mais c'est pas intéressant dans une conférence. Euh, J'ai gardé quelques petites choses ici, donc euh, quand vous avez une exception, maintenant vous pouvez configurer le code HTTP qui en résultera. Au lieu que ce soit une 500, vous pouvez dire, ah ok, ce type d'exception, ça va pas être une 500, ça va être une 422, ça va être etc. Euh, ça, voilà, ça permet plus de souplesse à cet endroit-là. Le composant file system, il y a une classe qui s'appelle path, qui permet de mieux gérer ou de gérer plus facilement avec une abstraction. Euh, le concept de chemin. Donc vous avez un objet pass, et puis vous dites is relative, is absolute, get directory. Vous, tra vous naviguez le, le concept de chemin euh, avec une interface objet. Euh, on a rajouté la possibilité on vous d'utiliser les attributs et surtout de configurer des attributs PHP 8. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez faire fonctionner. Imaginez que vous vouliez décrire quelque chose avec un attribut comme ça. Avec Symfony 5.4, on a une nouvelle méthode qui s'appelle Container euh, Register Attribute for Auto configuration. Vous mettez un callback là-dedans, et je ne vais pas le détailler, mais le callback va vous permettre ensuite de modifier la définition du service correspondant pour lui rajouter un tag, par exemple, ou pour appeler ou pour configurer un argument, ou pour être enfin ce que vous voulez, en gros, euh, faire avec le service qui résultera de euh, my other service dans cet exemple. Euh, on a aussi rajouté la possibilité d'auto-wire de, de, les intersections et les unions. Ça c'est assez récent euh, et c'est une idée qu'on a eue très récemment suite à, à ce problème, de se dire « Ok, moi je veux un serializer et je veux qu'il qu soit à la fois un normalizer et un dénormalizer. Comment je fais Quel type-in je mets ?» ben, On peut mettre la classe serializer puisqu'on sait qu'elle implémente les deux, mais c'est moche parce qu'on casse le concept d'inversion de, de contrôle. Euh, ça c'est beaucoup plus propre. Et on a trouvé comment définir en fait, euh, comment trouver le bon service avec une définition comme ça. Donc faites-le, ça va juste marcher comme d'habitude. Euh, et le truc qui a été euh, mergé hier ou avant-hier, et qui est je pense la feature vraiment topissime euh, de Symfony 5.4, en tout cas j'adore, c'est ça, c'est de permettre la complétion automatique sur la ligne de commande. Donc là vous voyez, euh, je crois que tout, vous avez tout compris, Maintenant, toutes les commandes peuvent aussi exposer des valeurs particulières. Euh, parce que vous savez, on a des arguments, il y a des arguments, on peut les déduire de la déclaration de la commande, mais il y a des valeurs d'arguments qui peuvent être complétées depuis la base de données. Par exemple, si vous voulez clear euh, des caches, ouais, par exemple ça, Symfony Secrets Remove, on est capable d'autocompléter le secret, c'est-à-dire que Symfony, la commande en question uh, Secret Remove, est capable d'exposer de, la liste des possibles et donc d'alimenter une liste d'autocomplétion. Donc les pull requests sont partis. Je suis assez content de voir qu'il y en a plein. Enfin, il y a un travail qui est en train de se répartir et de s'organiser au sein de la communauté pour patcher toutes les commandes de Symfony. Euh, deux pull requests qui sont pas encore mergés, qui pourraient l'être. Je dis « pourrait » parce qu'il n'y a aucune promesse là-dedans. Il euh, y a un contributeur qui est arrivé et qui euh, est en train de revisiter euh, le système des tags dans le composant cache. Et lui, sa problématique, ça a été de dire « qu'est-ce qui se passe ?» quand Redis est plein à craquer, qu'il n'a plus de mémoire, il faut que le comportement euh, du système de tag soit cohérent, qu'il ne génère pas des euh, choses, des, des caches incohérents. Et donc, lui, il a eu ce focus de dire « je vais me poser la question de ce qui se passe en situation limite ». Et c'est en fait, super chouette, parce que c'est le genre de truc, euh, en général, on s'en fiche, ça marche. Puis un jour, ça ne marche plus, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas pensé à aller voir ce qui se passait au cas limite. Et grâce au travail de, de ces gens-là. Moi, je, je dis ces gens-là parce que, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive sur le, sur Symfony et sur le composant cache en particulier. Il y a des gens qui débarquent. Je sais pas du tout d'où. Là, en l'occurrence, il vient de Russie. Et il a une compétence hyper pointue. Sur Redis, il sait exactement comment ça se comporte quand il a pas de mémoire. Tu peux pas faire un, euh, set. 7. S'il y a une valeur, par exemple, il y, a un, il y a un nombre que je vais vous donner un exemple. Les tags, ça fonctionne avec de, euh, L'invalidation de tag sur ces systèmes-là, ça fonctionne en incrémentant un numéro de version. Donc, comment on incrémente un numéro de version dans un système de cache où on n'a que du fetch et du update Bah, ben, on fetch le numéro de version courant, 5, on incrémente en local et on set 6. D'accord Et ben, il se trouve qu'un Redis, quand il est plein à craquer, un 7, il refuse de le faire. Donc, lui, il dit, bah, ben, en fait, il y a une opération que un Redis va toujours accepter même s'il est plein à craquer, c'est un delete. Et donc, il dit, Comment on fait pour incrémenter le numéro de version bah, On delete la version qui est dans Redis et puis quand on va vers Redis et qu'il n'y a pas de version, parce qu'on leur a delete hein, évidemment, on génère un numéro aléatoire. Voilà. Et donc quand on a 2 puissance 64 possibilités de tomber sur le même numéro, bah, on se dit que c'est acceptable comme risque de tirer deux fois le même numéro de version. Vous voyez Et donc ça c'est des façons de penser. Moi n'y avais pas pensé, personne n'y avait pensé. Et lui il arrive et il nous fait ça. J'adore ça. C'est vraiment incroyable. De, de pouvoir avoir ce niveau de, de finesse et de travail sur des composants comme le composant cache et comme les autres aussi. Euh, le composant Messenger est capable de gérer les messages les uns après les autres en asynchrone. Et là, on est en train de travailler, il y a une proposition qu'on a conçue à plusieurs, hein, avec Grégoire, coucou, euh, qui permet de processer, de gérer des batchs de messages. Donc là, c'est de dire, ok, j'ai un buffer, je vais mettre 100 messages dedans, et je ne vais rien en faire. Et puis quand je suis arrivé à ma taille de buffer, 100, je vais tous les traiter en même temps. Parce que ça me permet de gérer de la concurrence, de faire 100 requêtes en parallèle s'il faut faire 100 calls API. Voilà, parce que ça permet d'être plus efficace dans le traitement des messages, par exemple. C'est un cas d'usage. Euh, ça aussi, c'est en attente de relecture et puis de, de validation. Euh, dernière petite chose que j'ai sélectionnée ici ça fera la transition avec, euh, avec la suite, c'est qu'on a déplacé des méthodes qui étaient dans le kernel, qui s'appellent configure container, configure route, config dire, dans, dans le micro de kernel trait. En pratique, ça veut dire que votre fichier kernel dans vos applications Symfony en 5.4, il va ressembler à ça. En gros, on a tout viré. Et ça, c'est top. Parce que ce fichier-là, il est dans votre repository, il est dans votre application. Et ça me pose un problème à moi, c'est que je ne peux pas le mettre à jour, ce truc, parce que c'est votre code. Il est venu par une recette. Et ça vous pose un problème, c'est que si moi je fais un changement dans la recette, comment vous êtes notifié de la mise à jour C'est une problématique que Flex euh, génère par son par, par son principe. Et là, en déplaçant du code, finalement, depuis SRC vers Vendor, ben on récupère la possibilité, nous, de changer la configuration par défaut si on veut. Et vous, de toute façon, vous pouvez surcharger tous ces trucs-là comme avant. Hein. Et si vous voulez faire du custom, on vous a enlevé. Donc ça, ça me fait la transition à Flex. C'est aussi un travail euh, qui a eu lieu... Euh, ces derniers mois, de, de revoir ou d'améliorer la façon dont Flex fonctionne. Donc le gros truc de Flex, le gros truc récent, c'est que Flex est maintenant serverless. Ce que ça veut dire, c'est que Flex pré version 1.17 euh, fonctionne avec un Flex serveur, donc flex.symphony.com, il y a une API là-bas. Et cette API, euh, ben, elle fonctionne avec un serveur dont on n'a pas publié le code source. Parce qu'on a autre chose à faire, euh, l'open source c'est chiant et euh, non, voilà on en fait suffisamment c'est ça que je veux dire et, euh, et c'est trop de travail d'expliquer voilà, on n'a pas envie d'ouvrir un nouveau projet open source et en l'occurrence on a bien fait de ne pas s'en soucier parce que maintenant on a trouvé une façon de faire qui est de poser des JSON chez GitHub en les générant avec des actions GitHub, c'est super ce truc aussi euh, et voilà Flex communique en direct avec GitHub il n'y a pas de serveur, il y a les serveurs de GitHub mais ce n'est pas les nôtres donc c'est du serverless pour nous et en plus, cerise sur le gâteau, non seulement c'est plus simple à gérer pour nous, mais aussi, ça vous permet aussi de générer des endpoints pour flex à vous. Autrement dit, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez standardisé sur des recettes, quand vous installez un bundle, la configuration par défaut, c'est ça, bah vous pouvez le faire. Ça va être beaucoup plus facile maintenant. Il suffit de créer un endpoint avec les JSON au bon endroit. C'est un dossier avec des JSON statiques et vous pourrez le faire très facilement. Voilà. Alors, Trois petits trucs sur Flex. Euh, quand vous installez un pack, les packs sont auto-unpackés, ça fait plus d'un an. Euh, auto-unpacké, ça veut dire qu'un pack, c'est plusieurs dépendances d'un coup. Donc vous faites Composer Require, Truc Pack, et là vous installez cinq lignes, ou dix ou vingt dans votre Composer JSON. Ça sert à ça, un pack. Et auto-unpacké, ça veut dire que on fait ça automatiquement. Quoi. Euh, les packs, jusqu'à maintenant, parce que Composer, on n'avait pas trouvé comment le faire, et ça nécessitait un peu de code qu'on n'avait pas compris encore, euh, maintenant, on a trouvé le truc. Un pack maintenant peut définir des entrées pour Require et pour Require Dev. D'habitude, quand vous faites un composer Require, ça va soit là Require, soit là Require Dev, mais pas dans les deux. Mais un pack maintenant peut être un set de deux. Et ça, c'est ça, c'est super parce que nous, pour packager, euh, on va dire des configurations par défaut, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de préparer. Le website skeleton c'est un skeleton, donc une un symphonie minimale, avec des dépendances qui permettent de faire une app web. Et pour faire une app web, alors, il y a besoin de composants dans Require, et il y a besoin de la profiler toolbar, du debug pack, etc., qui sont des trucs qui vont dans Require Dev. Et donc on était obligé, sans ce mécanisme, euh, d'avoir un squelette en point de départ. Maintenant, on est en train de migrer sur, on part du squelette, on installe un pack, et le pack, il patch les deux parties. Voilà. Ça, ça va encore simplifier les choses euh, pour nous, pour vous, pour tout le monde. Rien à voir, mais il euh, y a aussi une intégration Docker et Flex. Et donc si vous avez un Docker Compose, euh, si vous utilisez Docker Compose, Flex va être capable de rajouter des lignes là-dedans euh, pour vous configurer un PostgreSQL, un AMQP, ce genre de choses, euh, avec des recettes qui permettront et qui permettent déjà de, de faire ça. Mais je ne vais pas forcément parler plus, ça prend plus de temps. Il y a une conférence en préparation là-dessus. Finalement, Symfony 6, euh, c'est ça. Symphonie 6, c'est de supprimer toutes les choses qu'on a faites euh, alors qu'on n'aurait pas dû le faire, mais on savait pas qu'il fallait pas le faire. Le flex server par exemple. C'est facile de dire aujourd'hui, mais hein, pourquoi vous avez fait ça bah parce qu'on savait pas qu'on avait. On n'a jamais eu la bonne idée avant, avant de l'avoir eu. On n'a eu que des mauvaises idées avant. On fait tout ça en fait. Hein. On n'a jamais la bonne... la bonne idée du premier coup. Et donc l'idée, c'est d'être capable de se remettre en question en permanence. C'est ça, symphonie. C'est ça, symphonie 6. C'est supprimer toutes les euh, mauvaises idées ou plutôt les remplacer par les meilleures idées qu'on a eues. Euh, J'ai parlé des sponsors, euh, c'est aussi très important. Il y a du code dans Symfony, il y a de la communauté et il y a aussi des sponsors parce que c'est nécessaire de financer euh, les contributions euh, de certains contributeurs. Moi par exemple, Fabien, ravière et d'autres. Euh, donc pour ça, on a, on a, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, on a créé un programme de sponsorship qui marche plutôt pas mal, donc je suis assez content du retour. Merci aux sponsors qui nous sponsorisent, je ne vais pas les citer parce que c'est pas l'objet. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, si vous êtes dans une entreprise qui utilise Symfony, euh, qui utilise Symfony euh, je serais très heureux de vous expliquer en détail euh, comment vous pouvez contribuer à Symfony de façon financière aussi. Euh, donc Il y a un peu tout euh, le spectre des montants, euh, parce que vous pouvez sponsoriser qu'un composant, ou vous pouvez sponsoriser une LTS, ou vous pouvez sponsoriser le book. On est en train de préparer le book « The Fast Track » de Fabien pour Symphony 6. Euh, voilà, et donc du coup, ça permet d'acquérir de la visibilité, ça permet aussi de rendre quelque chose à cette communauté qui, euh, qui vous sert, je l'espère. Voilà. Et à propos de la communauté, je vais finir là-dessus. Euh, je n'ai pas parlé beaucoup des gens, mais je crois que c'est la chose la plus importante dans un projet open source. Et donc, voilà, je veux remercier et vous dire merci, euh, les gens de la Core Team, il y a une vingtaine de personnes dans la Core Team qui font un travail euh, fastidieux, administratif, euh, d'application finalement de tous ces process dont je vous ai parlé parce qu'ils les connaissent et c'est leur job de faire des retours sur les pull requests pour aider les gens à suivre toutes ces bonnes pratiques, toutes ces pratiques qu'on qu met en œuvre. Il y a plus de 2000 contributeurs euh, dans la communauté. Euh, Friendship, je crois que c'est aussi un mot d'ordre et quelque chose que j'observe tous les jours. Tout le monde est super sympa les uns avec les autres. Euh, Coopétition, c'est la contraction de compétition et de coopération. Donc, ça, il y a beaucoup d'idées euh, entre projets qui fertilisent les projets. Je n'ai pas cité la Ravel, mais la Ravel euh, apporte des idées à Symfony. Symfony apporte des idées à la Ravel. On est compétiteur, mais je m'en fiche, en fait, on n'est pas dans un marché économique avec des parts de marché. Euh, monétaire, et euh, la Ravel apporte beaucoup à Symfony euh, aussi, en termes d'idées, évidemment. Et puis, euh, je parle de friendship, de la communauté, tout ça. La Care Team aussi fait un travail euh, très important pour euh, bah, assurer et être capable de répondre euh, à des problèmes de, de sociaux, de comportements, d'interactions. Ça arrive tout le temps, c'est normal dans un groupe, et il y a une réponse organisée à ça qui permet justement de dégonfler les problèmes. Et je trouve que c'est absolument essentiel aussi. Euh, voilà, donc merci à la communauté. Euh, je suis très heureux d'en de, faire partie. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté. Euh, quelques petits rendez-vous. Euh, demain midi, je suis au bar open source. Donc si vous voulez discuter open source, je serais très heureux de, de, de, de discuter avec vous. On a une conférence online à la fin du mois pour faire... Euh, Enfin, pour parler de Symphonie 6 en long, en large, en travers. Et de Symphonie aussi en long, en large, en travers. Donc rendez-vous début décembre. Et puis, ouais, je fais un petit peu de pub aussi. Comme je suis là et que j'ai des éléphants que je peux aller chercher cet après-midi, si vous voulez un éléphant Symphonie, venez me voir et puis je pourrais, je pourrais vous, en, vous en passer. Voilà, merci encore. Euh, et bonne conférence. Merci Nicolas, on a le temps pour quelques questions, et euh, on a une petite surprise, il y a un éléphant, PHP, woman, violet, à gagner pour la meilleure question. C'est Nicolas qui sera juge, donc voilà, je le mets là. Euh, du coup, as un micro, oui. je vais faire le tour de la salle, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Il y a un éléphant à gagner, hein. sinon c'est Nico qui le ramène. <rire> J'ai déjà moi. Ah, une question. Salut, merci pour la conférence et merci pour la présentation de 6 J'aurais une question par rapport au onion Type que tu as présenté dans les différents composants. Est-ce que ça concerne uniquement les arguments ou est-ce que ça concerne également les Return Type Je me pose cette question par rapport aux différents bundles et librairies que l'on souhaite rendre compatibles avec Symphonicis mais garder une rétro-compatibilité. Ouais. Alors, euh, on l'a rajouté sur les deux. Sur les arguments, on utilise les unions sans aucun problème de compatibility. Donc ça, on, on le met, et puis euh, ça ne génère pas des problèmes chez les bundles. Les types de retour, je l'ai évoqué, ça, ça casse la compatibilité. Et donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, et il y a une issue là-dessus, je n'ai enfin, pas le numéro en tête, mais euh, euh, c'est de ne pas mettre les types de retour explicites et de garder les annotations à return sur les interfaces qui sont étendues, par la communauté donc il y a une liste d'exceptions, et si tu as un bundle et que tu ne tu peux pas assurer une compatibilité symphony 5 Symfony 6 à cause d'un type de retour et ben on est très ouvert à supprimer le type de retour php 8 et à le garder sous forme d'annotation at return euh, ça c'est un dialogue qui est en cours donc il faut maintenant nous le dire le plus vite possible pour que justement ensuite on puisse taguer une version sans ces type de retour euh, c'est pas grave de ne pas rajouter un type de retour hein. quand on fait un at return, ça déclare la même chose c'est juste que le moteur ne va pas le on va dire, mais nous on aura relu le code on aura des tests qui nous assureront que de toute façon le code va pas retourner autre chose que ce qui est prévu donc en fait les types de retour ne va rien hein. <rire> euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question on a une autre question je me pose des questions sur les, les tests unitaires de, de Symfony. Finalement, on, on en parle assez peu et je, je t'avouerai qu'en dehors du. Euh, je crois qu'il y a un PHP Unit Bundle ou, ou Simple PHP Unit. Et euh, je n'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup. Qu Est-ce qu'il y a une augmentation de la couverture de tests Est-ce qu'il y a une obligation d'augmenter la couverture de tests ou autre Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, en tout cas, au niveau Symfony sur le travail à ce niveau-là et simplifier aussi la testabilité des applications Symfony via... Alors, je ne sais pas quel outil euh, on pourrait euh, considérer. Alors, on n'a pas d'effort spécifique sur l'augmentation de la couverture de code. Euh, ce qu'on ce qu souhaite, c'est que les gens qui contribuent, contribuent toujours un test et la relecture, enfin les étapes de relecture s'en assurent. Donc, nouvelle fonctionnalité, PR, euh, les tests, sinon on ne marche pas. Bug, test, sinon on ne marche pas. Et donc c'est comme ça que la couverture de code augmente. Une fonctionnalité qui est émergée avec une couverture de code partielle, ça arrive. Euh, S'il y a des bugs par la suite, bah, la couverture de code va augmenter naturellement, parce que le bug euh, viendra avec un test, etc. Euh, voilà. Après, pour le caractère, est-ce que Symfony va faciliter la testabilité des applications Symfony euh, Je ne sais pas trop, sous l'angle la, des tests, comment est-ce que ça pourrait euh, se mettre en pratique euh, je réfléchis en même temps, hein. mais je sais que l'ajout des types, par exemple, aide au moins les analyseurs, de, les analyseurs de code statique. Là, on a décrit mieux les types et on va continuer à mieux décrire les types, donc ça, ça va aider les analyseurs statiques à travailler. Je sais qu'il y a un effort qu'on a fait sur les tests spécifiquement, c'est de virer autant de mocs que possible. Les mocks, c'est la plaie, et il y en a trop dans Symfony, les gens adorent faire des mocks. on a des pages de mocks qui décrivent des comportements, il suffit de faire un new request, plutôt que de faire un mock de request interface, et l'objet request, il est testé dans tous les sens, on peut l'utiliser. quoi. Et, et ça, ça prend du temps, et puis c'est des trucs qui sont pénibles à, à maintenir. Voilà. Je n'ai pas mieux que ça. <rire> et on a une dernière question. Bonjour, merci pour la conférence. Euh, moi, j'aurais aimé savoir, euh, tout à l'heure, tu parlais du, du composant notifier avec tout un tas de bridge vers des services euh, russes, par exemple, etc. J'aimerais savoir comment fait Symfony pour euh, garder une expertise sur tout ces, tout, tous ces bridge et savoir si une PR est bonne ou pas émerger par exemple. Ah. Euh, bah, écoute, je vais prendre ta question en question gagnante. <rire> non, parce que euh, la réponse, c'est on n'a pas du tout l'expertise. La réponse, c'est l'expertise est dans la communauté. C'est un projet open source. On merge ces bridges, et ces bridges sont censés fonctionner pour celui qui a fait la pull request. Et si ça sert à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et si ce quelqu'un d'autre trouve que ça marche pas pour lui, il va corriger. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment euh, de l'open source au sens où, vous savez, les fichiers de licence, ça commence toujours par dire euh, ce euh, code... Euh, ne contient aucune promesse euh, même d'intérêt quelconque à exister. C'est même pas garanti qu'il marche. Je sais pas si c'est bien mieux écrit. Hein, mais en termes juridiques, les licences disent toujours ça. En gros, majuscule, en disant ce code, il sert peut-être à rien. Et s'il sert à quelque chose, bah, c'est un coup de bol. Quoi. <rire> bah c'est pareil. C'est de l'open source. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Bravo.